Good morning. Alléluia. Bienvenue sur aujourd'hui. La lounish matar vavanechaï ben Yisraïl David fortuna David ben fortuna mazal khetna et vora ainsi que l'Irfouat Avraham Noach ben Yehudit b'toch Shah chol Israël. C'est malheureusement le l'avare qui s'est fait percuter par l'attentat de vendredi après-midi. Pour ceux qui se souviennent de quand on avait ramassé de l'argent pour le Dove Palei, mon ami qui était niftar, il s'agit de son frère et qui a perdu ses deux enfants maintenant dans l'attente à l'eau, Shemir HaChem, et malheureusement, il est en, en état assez difficile, quoi. les gens qui sont de en espérant qu'il va s'en sortir déjà, qu'il va continuer à vivre de ça. Shemir pour le moment, on étudie aujourd'hui ma sérite de votre Vav Mishnah Dalet, Pascal et Achnis Lok Safim, Sel kesef Naasa Shisha Dinarim, Et Khatan MeKabel Alav Asara Dinarim la kupa. Le chol mané ou mané. ben Même principe que la machine précédente, avec une petite conclusion en fait, une illustration plutôt, je dirais. Pascal Loksafim. Si la femme s'engageait à faire entrer dans la maison de l'argent, eh bien, c'est la kesef un dinarim. Un c'est là d'argent va devenir six dinars. Vous rappelez le principe? qu'elle fait rentrer lorsque la femme se marie, si elle a de l'argent à faire rentrer pour le couple sans problème, puisque le mari doit s'engager en contrepartie, qu'en cas de divorce, il doit le donner, au moins ce qu'elle a fait rentrer, même plus en l'occurrence. Quand c'est des biens immobiliers par lesquels il peuvent pouvoir faire du business, gagner plus de, de, de produits, de, plus de, de dividendes, eh bien il doit s'engager que pour un, il doit lui donner un et demi. Donc en fait, si elle doit lui faire rentrer un cela vous rappelez que le cela c'est quatre dinars, d'accord donc, si sur, elle fait entrer un cela, il doit deux combien 4 dinars plus encore la moitié d'un cela, de, de, donc 2 dinars, ça fait 6 dinars. C'est ce qu'elle m'a dit la Mishnah. Parce qu'à la HNIS, si elle s'est engagée à lui faire entrer en dot de mariage de l'argent, que ça n'est c'est pas forcément de l'argent, c'est toutes les matières premières avec lesquelles il va pouvoir faire du business. Ça peut être n'importe quelle matière, quel produit, quelle euh, quel marchandise à vendre. D'accord Eh bien, hein, il devra. Pour un cela. D'argent qu'elle fait entrer, lui il s'engage à donner 6 dinars. Et ala dinarim la mané ou manet. Autre chose maintenant, en contrepartie de l'argent que la femme fait entrer, le mari s'engage, qui va lui donner une petite cotisation pour ses petits soins cosmétiques. D'accord La kupa c'est pour. Alors, et Khatan, pour. Le Khatan, le marié, mais Kabel Alav, il prend sur lui, à Sarah Dinarim, les Kupa. Que pour tout 10 dinars qu'elle fait entrer, il doit lui donner une Kupa. Une Kupa, c'est un lot de soins cosmétiques. C'est assez flou comme définition. Les Khol mané ou mané. Excusez-moi, je, je me suis trompé. J'ai mal lu. À Sarah Dinarim, la Kupa, un, un, un lot cosmétique de 10 dinars. L'école mané ou mané, pour chaque mané qu'elle fait entrer, il doit lui donner en contrepartie ça. C'est très flou. C'est-à-dire, il y a marqué en fait, chaque fois qu'elle fait entrer un mané, pour tout mané qu'elle fait entrer, donc c'est 100 dinars, je dois moi lui donner 10 dinars de dépenses pour ses petits soins cosmétiques. Elle a fait entrer 1000, je dois lui donner 100. Elle a fait entrer 10 000, je dois lui donner 1000. La elle pose la question, est-ce que c'est ben, réellement illimité Et Pire que ça, on n'a pas dit tous les combien Une fois dans la vie Une fois tous les ans Une fois tous les mois Une fois toutes les semaines Une fois par jour c'est pas précisé, et la elle reste en question, ça reste assez flou et exactement c'est quoi cette quantité, est. mais malgré tout en fait c'est pas très grave parce que si on continue à la Mishnah il y a marqué Rabban Shimon Ben Gamliel, mais Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit A col medina tu fais comme ce qu'il est d'usage de faire dans ton pays. En deux mots en fait, on n'a pas réellement compris que, quelle est la quantité qu'il faut lui donner, mais c'est pas très grave parce que regardez comment c'est l'usage qu'un mari il est, c'est un, un usage clair quoi mais un minimum de soins cosmétiques pour des parfums et pour des, je sais pas moi, il n'avait pas encore la manucure à l'époque, quoi. En tout cas, voilà, quoi pour son entretien corporel, eh bien, on regarde ce qu'il est d'usage qu'une femme de tel grade, de tel rang social qu'elle fasse, et eh ben elle doit, en contrepartie, il doit s'engager, lui, il lui donne ça. Tanakama, lui, disait juste, qu'il parlait que s'il y avait un usage bien clair, qui quantifiait, en fait, proportionnellement à la part qu'elle fait entrer, c'est normal, si elle fait entrer beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'ils vont vivre avec un certain standing certains standings, alors euh, forcément on fait moins la vaisselle et le ménage, ne plus s'occuper à se limer les ongles, donc il faut payer plus d'argent pour la lime, et ainsi de suite. quoi, enfin, C'était le principe d'accord. Concrètement, il n'y a pas de discussion entre eux, parce qu'on ira toujours selon l'usage en vigueur, pour toutes les femmes normales qui se respectent, selon le rang social. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakol, tout vous cela.